Je m'appelle Martin, je suis sommelier et malvoyant. Aujourd'hui, je vais proposer à quelques personnes de faire un test à l'aveugle. Enchanté. Enchanté, Enchanté. je suis Martin, je suis votre sommelier pour aujourd'hui. Une chose qui est importante, moi je suis euh, malvoyant. Ok, un sommelier qui n'a pas la vue ou presque pas la vue Spécial. Ça m'oblige d'apprécier un vin sur base d'autres choses que purement euh, les aspects visuels. C'est sûr qu'en voyant une étiquette ou en voyant la robe d'un vin qu'il va regarder, il peut être influencé. Comme il ne les voit pas bien, ben, euh, cet aspect-là passe complètement à la trappe. Aujourd'hui, on va déguster le vin, mais les yeux bandés. Ah, excellent Donc à l'aveugle, je sais que de toute façon, mes sensations vont être encore plus fortes. Et ce qui est encore mieux, on va accompagner le vin d'un plat et on va découvrir ensemble ce que fait cette alliance entre plat et vin, mmh, toujours les yeux bondés. Ils ne verront pas ce qui est dans leur verre, on va juste sentir, goûter et deviner ce qui est dans notre verre. On commence par sentir. Oh, ça sent le pé pour Le pain d'épices Ouais. On a le même vin Oui, on a le, le même vin. Hein oui, ah. ah. oui, oui. Mmh. Ah, il y a un truc... Euh, hmm. J'ai envie de dire banane, mais j'en sais rien. et tout. Qui <rire> a donné oh. une banane à Fred Mangueur. Quoique envie... mangue, ça sent un peu le savon. J'ai envie de dire litchi. Mais litchi en boîte. Ouais, litchi... Ouais. Alors déjà, rien qu'à l'odeur, non plus, j'ai aucune idée de la couleur du vin. Hein. Je m'attends à ce qu'on nous donne des pièges. Enfin, je pense que c'est rosé. Hein. Moi, je dirais blanc. <rire> On peut changer d'avis une fois qu'on goûte, hein. Ouais, c'est étonnant. Mmh. J'ai la première surprise, c'est pétillant. Et tout d'un coup, on a quelque chose d'effervescent en bouche. C'est vrai que c'est très surprenant. Oui. Ah, c'est marrant, j'ai un, un arrière-goût d'un un truc vieux. Vieux fauteuil comme ça. <rire> le goût de, ça goûte le Chesterfield. Je sais pas du tout comment un Chesterfield goûte. Devant vous, il y a aussi une assiette. Mmh. Oh, j'ai bon. l'impression que ça, ça rend le vin plus frais. Oh, mais j'ai l'impression qu'il y a, il y a un, côté, euh, un côté métal. Qui veut deviner quel vin on a dans notre verre Au revoir. Moi je pars en hein. Italie. Moi. J'étais sûr que Gilles allait dire Italie à tous les coups parce que c'est le plus beau pays du monde. Allez Fred, ouais. on compte tous sur toi. Je vais dire champagne. On enlève les masses. Ah ça y est, c'est du non hein <rire> Ah je que sais c pas. C'est italien. C'est italien. <rire> Bravo. Ah, Frédéric, qu'est-ce qu'on a mangé Moi j'ai dit du saumon fumé, mais après. Euh... C'est moi qui avais tout faux ou quoi ben, ah, le, ch le chef a toujours raison. Hein. En, en fait c'est un Franciacorta, donc c'est en fait le champagne italien. On est très proche dans le champagne, 60% de chardonnay, 30% Pinot Bianco et 10% Pinot Nero. On a cette belle acidité, cette fraîcheur dans le vin et en fait le gras va enrober l'acidité. Ça donne vraiment un vin qui est très complet et qui accompagne très bien du saumon fumé. Il y a du rose... A du... Je sais pas ce que c'est mais il y a du rose. Il y a un côté bonbon. Mais c'est vraiment un sachet de, envie de, de nouveau J'ai vraiment envie de dire la banane. Banane Non, pas banane. Non, moi je les ai pas senties. C'est du vin rouge ou blanc du vin rouge Rosé Certainement pas en blanc. Certainement pas. Arrête Du ah, a... mmh. Fromage et du miel quand je le goûte là pour la première fois, c'est du rouge, je suis sûr. Et après, oh, on m'a servi un autre vin, le vin changeait complètement. Combiner le vin avec un repas, ça change complètement l'expérience gustative. Ah, <rire> ah c'est du rosé. C'est du blanc. Ah, c'est du blanc C'est du blanc. C est, c est du blanc. Vin et fromage, on mettra toujours du vin rouge. Drôle de couleur. On a un Malbec argentin, Malbec un Malbec, Malbec blanc. Le Malbec, c'est vrai qu'on associe au Cahors d'habitude. Le fameux Malbec. Alors là, Malbec blanc... Je savais même pas que ça existait. Waouh. Malbec. C'est pas une station de métro. Ça, ça reste mon préféré, ça. Right. Ici, non, on a bon. vraiment cherché la cohérence ouais. entre le plat et le vin. J'imagine pas qu'un fromage puisse euh, amener une telle plus-value à un vin et inversement. On n'est pas allé en contraste, ce vin qui est très fruité, avec un fromage qui est aussi assez fruité, et les deux vont parfaitement ensemble. Ouais. Qui dit Porto dit l'apéro le dimanche midi, chez ma grand-mère, un peu démodé. Eh ben c'est pas correct. Ouh Oh waouh On n'est pas dans un vin classique. Enfin c'est du Porto, c'est... Musca, euh... musca Calvados, calvados Pomme, poire, voilà, vin, ouais. Oh. Caramel. raisin. Du Si il y a quelqu'un qui vit du raisin, c'est dehors. Ah ouais C'est un moelleux fort. Ah genre mon Basiac, on est dans le blanc ou dans le rouge Si c'est du rouge, je quitte le projet. Oui mais si c'est un piège. J'espère que c'est pas du rouge. Oh t'as du chocolat Ah ouais Le porto avec du chocolat. Ah c'est magnifique ça l'a calmé. <rire> Une combinaison spéciale et très réussie. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de contraste. Ils se contrebalancent l'un l'autre. Ça marche très très bien. Ah. Ouais. Si c'est du rouge, je quitte le projet. Oh là là là là Adieu Gilles Pardon. On t'aimait bien, je l'avais dit dès le début. Et puis je suis parti sur toute autre chose. Ah, je dois me faire confiance. Le, le Porto a un petit peu une image désuète, mais j'aime bien parfois, moi, ce qui est un petit peu vintage. En tout cas, ça m'a réconcilié avec le, le, le Porto. Je, je dirais plus au oh, Porto, non. Un bon Porto peut être très souple, très fin, très riche. Et pour moi, c'est un vin qui est complètement à la mode, voire sexy. Oh yeah. Un vin rouge avec un repas thaïlandais. C'est peut-être une surprise, mais il faut l'essayer. Donc Celui-là, pour moi, c'est sûr que c'est du rouge. Bien que l'odeur, je sens déjà un truc euh, sur le là. Ce que je sens sur la langue et dans le palais, c'est un peu râpeux. c'est ce que j'associe au tanin C'est des, goût... des sensations dans ma bouche ou dans mon nez, ça picote. Je n'arrive pas à identifier son parfum. Je suis perdu. Je goûte que c'est du vin rouge, mais j'arrive pas à définir quelque chose de plus précis que ça, comme si c'était un vin rouge euh, discret. Ce vin-là est très calme comme ça, très discret, très... Euh... un vin rouge, mais qui ne qu la ramène pas trop. Bon, on peut y aller mmh. Alors, je, je goûte, c'est très parfumé. Un peu de taille, là. Ouais. Citron vert, ciboule. Mmh. On, a, on a vraiment euh, plein de couleurs. Je trouve que le repas révèle le, le goût du vin. Parce qu'on a le plaisir d'un vin qui vient vraiment euh, porter le plat. J'ai l'impression qu'il se fait discret pour qu'on profite de ce qu'on mange. C'est vraiment le vin qui met le, le plat en valeur. Ah, poulet, hein ah, C'est ah, hein. du fort. Combinaison plat asiatique avec du vin rouge. J'aurais jamais pensé à ça. C'est hyper bon. Le cuatro passos. En bouche, il est très souple et il est vraiment à l'appui du repas. Il laisse le repas faire ce que le repas doit faire et il est là vraiment pour le supporter, pour le soutenir. Comment combiner un repas avec un vin C'est très facile. Tu essayes, tu coûtes, tu essayes encore et surtout, oublie les règles. Il <rire> Y a verre. pas de verre, c'est une blague. À moi c'est toujours pareil, banane, melon. Alors pour moi, ce vin blanc, première fois que je le goûte, il est bon, mais il n'est pas hyper structuré, il n'est pas très ouvert. Ouh, il est incisif comme ça. Un vin qui... Si je devais pousser ma sensation jusqu'à jusqu l'extrême, j'irais sur la sur rétina. Rétina, ouais, c'est Steph. On l'a perdu là. J'ai hâte de goûter le plat pour voir ce que ça va donner sur le vin, et ce que le vin va donner sur le plat. Ah ça sent bon. Mm. Et il y a du vin dans la cuisson. Bon, je, je reste sur les pignons. Un coco-vin, genre Ouais, je dirais, il y a du vin dans la, dans la préparation. Ah là, tout à coup, c'est hyper fruité. Le jour et la nuit. Là, c'était sûr que c'était du poulet, avec un bon bouillon, etc. Et du coup, le vin par-dessus, ça fait... waouh, wow. Comme si le vin l'avait amélioré. Comme si le vin... Comme si le plat améliore le vin, plutôt. Ouais. Ah, ça y est, bon, c'est rouge. Ah ouais, ouais. Ah, t'es sûr, maintenant que c'est du rouge Directement, paf, j'ai du blanc. Moi, il reste blanc. Ou rosé. Et moi, j'étais tellement sûr que c'était du blanc que j'ai même dit, si c'est pas du blanc, je fais la vaisselle. Ok, la vaisselle ouais. est en jeu. Moi, je dis que c'est du rosé. Ça recommence à sentir le blanc. Mais c'est vrai qu'après, on a encore réussi à me faire hésiter. Toi, t'es dit blanc. Moi, je dis rosé. Toi, tu dis rouge. C'est bah, ça Ah, hein oh, c'est compliqué. Ouais, c'est peut-être du rosé, quand même. On va regarder. Hein. Oula Là, il y a un gros enjeu, surtout. Pas de vaisselle. C'était du blanc. On est sur un coco vin, wow qui a été bon préparé bon avec, bon le avec le même vin. Le L'Uvérique l'essai, il est très délicat, il est subtil, il est élégant, et pour moi c'est un vin qui est très riche en bouche et qui mérite vraiment d'être dégusté avec un bon plat. Du coco vin avec du vin blanc... T'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais <rire> même pensé que ça, que ça puisse exister. Quel vin choisir pour accompagner un repas Il oh, y a des règles, rouge avec viande, blanc pour le poisson. Franchement, pour moi c'est règle, il faut juste oser et puis regarder ce qui goûte le mieux, ce que tu préfères. En fait, c'est ça qui compte. De l'aise, du côté de la vraie vie. Moi j'aime ah, faire la vaisselle. Ah, pour être sûr Fred, tu sens plus de banane là dans la vaisselle. <rire> Écoute, <rire>